La police a arrêté Jimmy Feville, alias Jimmy Tech, avec un pistolet 9mm pendant un fouille fausse l'audio fait sur route Tiojo. Pour tenter de défendre, Jimmy fait koné, c'est pour le capable de protéger business le business de l'acheter Zamsa. Quand il y un fouille, il y a un peu de temps, il y un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de de temps, il y un peu de de temps. Toujours aller toucher quoi ouais. parce que chaque deux jours, chaque trois jours, toujours après les mal mal, mal, mal touché mal casse et jette là les pleins. M'a mis le téléphone sur le matin, frère. M'a vendu un téléphone de mille dollars. Oui. A a bah, on a qui est dans télé James. Qu'on est James, ça baronne et vous pouvez pas vous démarrer James. 2000 bain mille dollars n'a qu'à d'enquête de CPJ à mener sous arrestation Jimmy Tech. Informations révélées que le lycée maman actif gangbile, que ke a dirigé. Mais sous ça, évidence se pouvait Jimmy a implication dans le trafic ZAM. Pendant des CPJ a approfondir enquête là, Jimmy dénonce Pierre Roberto, d'après ça, di, kon il dit qui compte a pour lui vendre ZAM pour oui, les m'a voté en femme pour sous pour ne qui pas ne qui pas pas je me de dire, et je vais à la à moi-même, je vais me comme ça. Je me dis, oui, c'est quatre, et je vais me et je Pour qui est les écoutez. Parce que ce je là, je vais comme ça. il y a deux ou trois seulement. Qui ce fait? Je ne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 Plus de 4 millions de saisies. Malgré ça, Roberto faut rejette toute accusation. Mon Jimmy Tech. Mon Jimmy Tech. Le business mon c'est mon Ça, ça, ça je Combien de temps Je temps. temps. un qui était en contact avec Samarvel en décembre. deuxième fois, je Jimmy Tech marchandises. Il était évalué à 5 000 dollars américains marchandises. C'était deux MacBook pour 2018, six iPhone 12 pour. La première audition, je preuve. Je disais que je pas de ça. Je me suis dit que je au courant, je me une question, je dit au courant. Ça, Non, je photo, suis dans photo, je en de je suis au courant, au courant de ça? Je suis au courant -tom de ça. je ne pas longtemps. au courant de ça. Et là, parce que pendant Pendant une autre séance d'audition, Jimmy Féville une l'autre version sous raison qui fait dénoncer à Colite Mes amis, mes amis, la police a continué de travailler pour mettre en accord tout individu qui est impliqué, de près ou de loin, dans les banditistes, si tout le monde a fait des gangs et des pour continuer de faire des victimes dans cette population. Dans la vie, on sait le bagarre à prendre dans la CPJ. -là. Pas faire mon confiance. On mène ou elle, sous cas sali le sali, même appel, on va lui au On appelle seulement jo. on appelle seulement Samizou en tout de côté. Avec diverses chablende, des diverses unités spécialisées, takou UTAG, ensemble avec Swat, camper sous des pieds militaires en zone bicentenaire ils apprennent direction village des Dieux. Frère Maxime Kapkoutem, bon, permet tout, regarder ti vidéo ça. Voilà. Donc, êtes capable suivre, c'est la police nationale. C'est UTAG, ensemble avec SWAT. Divers chats. Direction Village des Dieux. Yosoubi Santené.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 ou peut fait appel ensemble avec nous n'a pas sa ça que yo mérité vraiment Maxime cap coûter mon saute sous tête li tombe sous épaule mes amis gardons <laughs> image image ça va garder là faut que moi dis oui mes crédits ambassade de la France fait la police nationale yon don de 17 motos de fois on senti m ta keb chef yo m bat yo m bat yo m bat yo m bat yo m bat yo m bat yo m tellement bat yo mais matiyen an vente yo m bat peh haïtien. En don. 17 mots. Mo m kaché 200 de, konsa bay la police. Ou m kaché 200 konsa bay la police. 200 konsa. La police ou belzemoto checke 200 konsa m kaché la police. Et pas blague m ap faire non sérieux. Deux cent qu'on s'en la police. 17 motos, papa, ici. Cette triste c'est grave. Pour nous apprendre ça, ça pour nous na apprendre. Non, mais étranger, nous t'as supposé honte, monsieur. Nous n'avons pas fait honneur à Haïti. Mou konnen dirijan mi moun men sa pa fè m di ke m pa fier d'eske m c'est haïtien. Atòk pou de saline d'alève puis c'est sal nou a fait ensemble avec la France, ba ta casser kou nou tout. Mon cher déclaration d'VLNT de sorti dans sud la, c'est pour tout Haïti pou l ta lui. Nou nerve moun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 et après ça peuple haïtien, yo pral déchèpier nous, nous, finn bataille ensemble avec yo, nous ganyé nous, nous pral payer combien millions encore pour, pour pour pour combler l'indépendance ou te doué? dette de l'indépendance. Ou al paye yo dette de l'indépendance. Madame qui dette? Est-ce que c'est cadeau ou tu es faux? Petit ouais, ou tu vas cabouer les boyaux. Tu es supposé mourir, remoudre, retourner mourir encore ou fin matin ensemble avec une série de moun, ou payer yo indépendance pour qui ça ou elle prêter l'argent pour ba yo sous prétexte paye payer indépendance yo ou, yo fini ensemble avou, et puis journée jodi a sa moun sa yo va coopérer coopération en 17 timoto n'ta kebe ben nou bat nou tête pour nous faire nous kite quitter sans honte nous sans honte monsieur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 mais c'est nous même qui fait ça. Sous prétexte vient byi pas compte parce que nous tolérons une série de vacabon dans tête pays, une série de volion, une série de volais. L'autre on néglige le vont matin, il disparaît 300 millions. Ou tandon nègres le vont matin et bien la touche chaque mois 1 million de goud. Ou pensez pays il a pas gicob? Pays il a gien l'argent ou frères et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 Et nous sommes là, nous passons six semaines, deux semaines, nous devant étranger. Comment Comment voulez pour que vous respect pour nous Comment vous voulez pour que vous respect pour nous faire apprendre qu'on va nous. Ce pas parce que nous avons un pass qui est difficile pour choisir d'abdriver néo devant n'importe né moun. monde. Depuis vous pas le travail pour baiter tout manger, ou pas choisi travail pour faire respecter, Et bien, c'est moun monde qui a manger. Vous a contrôler vent tout soit ou pété nan manje moun, ou bien tout ou fait reste vivre laissez ambassade qui a fait ceci ti, si, ti l'autre la, bord ti ti budget rote pile milliard ou l'agence fait peuple haïtien nous pa jam explication de l'agence ou penser la police pral sécurité parce que moun ça yo là yo mission pour payer pas sécurité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 La police ou so la police non oui on la police chè, oui papa ici. on la police ça veut dire nous accepter qui les dirigeants yo volé, ap a détourner l'argent régler yon ensemble avec elle yo ensemble avec l'ambassade pour décher pays ya. et puis on l'ambassade ambassadeur lui même qu'a ça avec institution quand on on ambassade Haïti, non l'autre pays, gardez-nous, après entrer tout toute tout dans dossier, sécurité, l'autre pays. Jamais, y a pas de comme ça. Est-ce qu'on entend des ambassades de Haïti la République dominicaine, faire des photos avec chef de police, journée les cas et la police, ou pas, jamais, on a bêtise comme ça. Mais nous-mêmes, c'est pour nous pied nous c'est pour nous camper sous grand riz. Vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez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 pendant chef là a volé, on chef police monte et D'ici neuf mois papa ici il est en construit cinq buildings. Madame comment le rejoint l'argent? Et puis on toujours viens devant et on fait figure bien dit la police nationale paye assez de matériel. Nous chita nous m'adé nous m'adé nous m'adé nous m'adé nous m'adé nous m'adé nous m'adé. Viens de bail parce que pas qu'on gêne ça. N'importe salop brio pour te banou. Merci beaucoup nous faites des photos. M'paka pran sa nan, mais nous ici Après sa, nous fin ensemble avec la France. Après sa, nous fin fè la France fin passe. Jounen jodi pou na mande o securité, se ou même kap renforce la police nou. Se ou même kap achete matériel pou la police. Après te fin bataille yo. Et ça histoires sa son pikan kouen pour pou nou. Kile na pren re -si konstuyon Haiti qui dans niveau l'histoire mes amis Nous quittons Mateli là ap après après quand l'argent Petrocaribe a fin disparaître Nous quittons comment Titi là dans Tabac ap après après l'argent coopérative fin disparaître Nous rentre avec volé c'est moun qui mettait nous dans une situation difficile ça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 et eh bien, Peppa pour faire qui ça, pour yon ka fait taxi, moto. C'est quatre coopérations. Donc, il que que dis peu de Et l'ambassade Canada qui c'est se Sébastien Carrière, eh, qui baille la police, matériel pour que yon capable de protéger tes yon. Le précise, que dans ça fait partie des 100 millions de dollars, <laughs> dans le jour passé yo. Premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'agence qui pourra renforcer capacité de la police, OK? <laughs> ti boite yo haïtien, pa fait partie des 100 millions de dollars. Donc chaque ti boîte sa au club haïtien, le canon 5 millions de dollars, mais 200 de monde n'a quitté. Donc si Haïti pas dans comment ONG le faire bouler milliards sous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 Ce n'est pas rien qu'il a à régler pour mais c'est tant qu'il y a à parce qu'il y a une commission spéciale dans le pays d'Haïti et nous ne participons pas une série de dirigeants, vicieux, choule reste avec.